Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Grand Dieu Tout-Puissant, bon Père Céleste, Nous venons devant toi d'un cœur plein de reconnaissance pour l'amour et la grâce que tu nous offres. Tu nous donnes l'intervention au moment où nous avons des difficultés et tu nous donnes la solution là où nous ne pouvons pas faire. En ce moment où le monde entier souffre de, de, de la pandémie, nous avons besoin de ta parole et de ta grâce. Si nous n'avons pas la possibilité de nous réunir dans la communauté, toi, tu viens auprès de nous, dans nos propres maisons. Et à travers la vidéo transmission, tu nous donnes la bénédiction du service du vin à l'hôtel des grâces. Nous t'en sommes très reconnaissants, Père. Nous sommes venus pour te louer et te glorifier. pour Pour sanctifier ton saint nom. Tu es le Dieu Tout-Puissant et plein d'amour. Et ta miséricorde apporte les salis aux pécheurs. Ton amour est visible dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que le péché nous éloigne de toi, son sacrifice nous rapproche de toi. Et tu as mis autour de nous des frères, et sœurs qui sont pleins d'amour. Il Ils nous exhortent quand nous sommes à détresse. Et ils nous accompagnent dans les moments difficiles. Tu nous donnes des serviteurs qui sont remplis du Saint-Esprit. Ils trouvent des solutions là où ça ne va pas. Et l'amour dans les enfants de Dieu peut, et peut, et peut à nouveau être rallumé. Nous te remercions à travers la peau Patriarche. Tu nous as servi les dimanches de, de Pâques et pour que les enfants du monde entier soient aussi nourris. Merci aussi également à travers notre apport de district. Il est en train de consentir des efforts considérables pour que chaque service du vin nous parvienne dans nos maisons. Bénis tous les enfants de Dieu là où ils se trouvent dans leurs maisons. Écoute les prières des uns et des autres. Regarde ceux qui sont dans la maladie. Ceux qui pleurent, les leurs. Et ceux qui ont des problèmes dans leur famille. Nous voulons avoir une foi qui nous parviendra au jour de la première résurrection. C'est ça qui fera de nous une joie éternelle. Parce que nous serons éternellement auprès de toi. En ce moment précis, nous avons besoin de ta parole. Qu'elle soit prononcée, par la puissance du Saint-Esprit. Que la pensée humaine ne se mixe pas dans, dans cette activité. Et que ton humble serviteur ne soit qu'un outil entre tes mains. Que les anges du, du ciel nous entourent. Et que la paix de Christ soit avec nous. Abrège le temps et envoie ton fils afin qu'il vienne nous prendre. Fais plus que nous pouvons nous exprimer en simples paroles. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons reçu la parole auprès de notre apôtre Patriarche pour ses services divins. Et cela a été possible parce que l'apôtre de district a été le courant de transmission. La parole se trouve dans l'évangile selon Jean chapitre 20 verset 28. Malo bana biso yango zwami na mukandayo ane na Thomas lui répondit Mon Seigneur est mon Dieu Thomas a zongu s'allier mo kontina ngai penza mbe na Jusque là vous pouvez prendre place et la chorale peut balancer un cantique Une wana bokoko zwabisika bongo baembya nzembo ba pesa biso eteni nzembo Je crois à la vie éternelle, c'est le but que Jésus m'a promis. Mes frères et soeurs dans le Seigneur L'apôtre porte Patriarche nous a servi le dimanche matin C'était une joie pascale parce que le monde entier a suivi la prédication Cela nous a fortifié énormément Et ça fait aussi la grande joie parmi les enfants de Dieu nous voyons comment Dieu intervient là où nous n'avons plus de force. Ce n'est pas une solution humaine, mais c'est Dieu, dieu lui-même qui intervient. La porte patriarche n'est pas qu'un outil de travail. Aujourd'hui, nous continuons à célébrer la joie pascale parce que c'est une manifestation de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui fait de lui notre Sauveur et notre Seigneur. Quant à la parole de ce matin, je préfère commencer par le contexte de, de, de l'histoire. C'est Marie de Magdala qui était la première personne à rencontrer Jésus quand il est ressuscité. Au début, elle se croyait qu'elle était devant un jardinier. Elle a même soupçonné que ce jardinier ait déplacé le corps de Jésus. Et lui a demandé en toute honnêteté, en toute humilité, de lui restituer le corps. Et quand Jésus l'a appelé par son nom, Marie. Et quand Jésus l'a appelé par son nom, Marie. C'est en ce moment-là qu'elle a compris qu'elle était devant le ressuscité. Le pleur s'était changé en joie. Et c'est lui qui est allé rapporter l'histoire, la nouvelle, aux disciples qui étaient restés. Parmi ses disciples, l'un d'eux était absent. Je parle de Thomas. Quand il est arrivé, les autres disciples lui ont dit que nous étions avec Jésus, nous l'avons vu. Et Thomas avait répondu. Si je ne mets pas mon doigt dans les stigmates de ces plaies, et si je ne mets pas ma main à ses côtés, je ne croirai point. Il n'y avait pas autre moyen de convaincre Thomas. Pour lui, c'est de palper du doigt que, effectivement, c'est bien Jésus qui est ressuscité. Huit jours après... Jésus est revenu encore auprès de ses disciples. Les disciples ne sortaient pas et ils étaient toujours enfermés dans la maison parce qu'ils avaient peur des juifs. Mais par son corps de résurrection, Jésus entrait même là où se fermé hermétiquement. Heureusement, cette fois-ci, Thomas était là. Après les salutations, il a demandé à Thomas de venir toucher les stigmates de ses plaies. Parce que c'était pour lui l'unique preuve pour croire que Jésus était réellement ressuscité. Alors, Thomas se trouva face à face avec Jésus. Vous connaissez bien ceux qui adorent le football quand les joueurs qui frappent le joueur qui frappe le penalty est devant le, le gardien. Même les défenseurs ne viennent que des simples observateurs. L'arbitre ne regarde que le joueur, le ballon et les gardiens. Alors on attendait la réaction de Thomas. Mais je suis très content par la réponse que Thomas avait donnée à Jésus. Je peux dire qu'il a bien frappé son pénalty et il a marqué le but. Parce qu'il a répondu la parole qui fait maintenant, le texte de base de ces jours. Mon Seigneur est mon Dieu. Vous comprenez que Thomas qui était auparavant incrédule, il a fini par accepter Jésus est Seigneur et Dieu. Il a confessé que Jésus était vrai homme et vrai Dieu. C'est ça le contexte de notre parole ici. Vous savez que dans nos services divins, nous commençons toujours par l'invocation de la Trinité divine. Et ce service du, vin se, termine ce service du vin se termine par la bénédiction trinitaire. Cela signifie que le Père, le Fils et le Saint-Esprit doivent être adorés de la même manière. Et cette confession de Thomas nous donne aussi la joie d'appeler Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu. Nous savons aussi que Thomas est le représentatif de tous ceux qui n'ont pas vu les ressuscités. Alors, les non-croyants et les, les chrétiens, qui, dont certains chrétiens qui, qui sont baptisés mais qui gardent encore des doutes que Jésus était ressuscité. Ils se posent beaucoup de questions entre eux. Si réellement Jésus était Dieu, comment se peut-il qu'il devait mourir si Jésus était vraiment mort, comment a-t-il pu ressusciter La réponse à toutes ces pré pré préoccupations est simple. On peut la retrouver dans le deuxième article de notre confession de foi. Jésus-Christ a été crucifié. Il est mort et il a été enseveli. Il est entré dans le séjour des morts. Il est ressuscité des morts le troisième jour. Et il est monté au ciel. Voilà, chers frères et sœurs, comment nous pouvons exprimer notre foi la crucifixion et la mort de Jésus n'ont pas, disons, n'a pas mis fin à l'activité de Jésus-Christ. Ce n'est pas non plus la fin de toute espérance. Mais c'est le, le début d'une nouvelle assurance de notre salut. Et la mort de Jésus est reconnue comme étant l'unique sacrifice valable pour toute éternité. Aujourd'hui, nous avons aussi un devoir. Nous devons accepter l'exhortation de Jésus-Christ. Cette exhortation, on peut la lire au verset suivant, verset 29. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà, nous croyons, chers frères et sœurs, que le corps et le sang de Jésus sont réellement présents dans la Sainte Seine. Nous croyons aussi que Jésus est présent au milieu de ceux qui sont assemblés en son nom. Nous croyons qu'à son retour, Jésus apparaîtra auprès de l'Église épouse. Nous croyons que Jésus reviendra en toute puissance et en toute gloire avec ceux qui participeront à la première résurrection. Nous croyons aussi que Jésus se montrera à ceux qui comparaîtront au jugement dernier. Et la fin de toutes choses, c'est la communion éternelle de bon. ceux qui seront ressuscités et prendront part avec Dieu éternellement dans la nouvelle créature. Alors nous disons que Jésus elle est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avec le Père et le Saint-Esprit Nous devons renouveler notre foi Pour croire que Jésus est vrai homme et vrai Dieu Qu'il est mort et ressuscité qu'il est monté au ciel et qu'il reviendra c'est la gloire que nous attendons qui sera éternelle là il n'y aura plus de coronavirus il n'y aura plus de décès il n'y aura plus de plaire nous pouvons accepter les circonstances que nous rencontrons aujourd'hui mais demain tout ça ça ne sera plus cette parole doit être une exhortation pour tous les enfants de Dieu. Car nous portons tous le même esprit et le même but. Le bis, c'est la vie éternelle. Que Dieu dépose encore son amour et sa grâce dans cette parole. Pour que ça puisse fortifier nos cœurs. Et avoir le courage de persévérer jusqu'au retour de Jésus. Amen, Amen. Il y a l'apôtre François Canconda qui va aussi nous assister. Et nous demandons à la chorale de préparer le chemin. dans le Seigneur. Nous remercions notre Père Céleste pour cet instant béni. Nous avons appris l'histoire de Thomas. Et enfin, il a reconnu plus tard que Christ était Seigneur et Dieu. Mais c'est pour dire que Thomas avait un caractère euh, euh, versatile. Thomas, certes, il était très courageux. Thomas, Mais ayant vécu avec Christ euh, beaucoup de miracles, et même. Mais il avait des doutes toujours en lui. Lors du dernier repas, c'est encore lui tout moi, qui a posé la question. Seigneur, où est-ce que tu vas Comment serions-nous le chemin Et au, au Seigneur de répondre, je suis le chemin la vérité est la vie. Nazalin Nazalizela solo pebomoy. Mais, chers bien aimés dans le Seigneur. Balingami katina kolo. Au dernier repas. Nakolia na bangwa ya suka. Encore que Thomas avait aussi appris comme les autres tout l'enseignement de Christ. Thomas payait le collabalinga mususuwa. Il y a toujours des questions en lui. Azala kitamujya sonamituna katina ye. Mais ce qui vrai, les deux questions et doutes des témoins, de, de Thomas, pardon, c'est ce qui a, qui a rendu Thomas sa, sa, sa célébrité. Nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur, que les doutes, c'est un ennemi redoutable pour notre foi. Quand les doutes, nous les laissons installer en nous. Quand nous nous laissons faire par ces doutes, inévitablement, notre foi affaiblit. Et notre habilité de croire devient tangible. Nous ne devons pas bien aimés dans les seigneurs que notre foi dépende des preuves tangibles. Si nous nous attendons à recevoir des preuves tangibles, alors là ça devient un problème. Et si à chaque fois que nous prions que nous recevions des preuves tangibles, là, il, il est clair que notre foi n'a pas de sens. C'est est très clair que nous n'avons pas de foi le Seigneur a provisionné notre vie avec un riche enseignement nous devons tout faire pour éviter les obstacles dans notre vie de foi nous devons croire nous avons cru en Dieu l'invisible mais c'est vrai parce que nous savons aussi que la, la foi, c'est une euh, assurance pour bon des choses qu'on ne voit pas. Et une démonstration des, des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. Bien aimé dans les seigneurs. Nous remercions la hiérarchie de notre Église la car ayant reçu la provision de notre, de, de, de notre vie. Jésus, Jésus nous a donné une provision suffisante dans son oui. enseignement. Et on a fait que, nous, que notre âme ne souffre d'aucune carence spirituelle. Et ça, est nous pouvons, nous, nous poser la question. Quand Jésus a apparu à ses disciples, où était euh, Thomas? Thomas? Que faisait-il? il était en distanciation spirituelle avec les autres et lorsqu'on est en distanciation spirituelle avec les autres les doutes vont maintenant animer votre, votre esprit Il sera incontrôlé lorsque les disciples qui ont vu Jésus ont dit à Thomas que nous l'avons vu on a vu le Seigneur non seulement qu'ils étaient euh, ses amis et c'était ce frère avec qui ils ont travaillé beaucoup d'années. Mais il a douté. Il a commencé à poser des questions. Si, si, je dois, faut que je mette les mains. Et ça. ce qui nous arrive, si nous sommes en distanciation spirituelle avec l'autel du Seigneur. Bien aimé dans les Seigneurs. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous éviter d'embrasser des fausses doctrines des faux témoignages qui risquent de nous mettre en opposition avec l'évangile vrai de Christ nous sommes soutenus par l'Esprit de notre Père Céleste qu'étivons notre chaleur fraternelle pour que Dieu nous assiste à toujours. Amen. Amen. Au début, Marie était en train de se plaindre parce qu'elle n'a pas retrouvé la dépouille mortelle de Jésus. Elle est rentrée pour informer les disciples qui étaient enfermés dans la maison. Deux de ses disciples sont venus jusqu'au jusqu tombeau pour vérifier. Ils ont constaté qu'effectivement, ce corps n'étaient plus là-bas. Ils sont rentrés. Mais Marie était restée là-bas en train de pleurer. Elle ne savait plus quoi faire. Elle croyait que les deux disciples pouvaient trouver la solution pour lui. Malheureusement, ils sont venus, ils ont constaté et puis ils sont repartis. Curieusement, il y a deux anges là-bas au fond de, du, du tombeau. Marie ne comprenait plus rien. Et quand il tourne la tête, il voit un jardinier à côté de lui. Mais finalement, où est le corps de mon seigneur Il demande au jardinier, montre-moi là où tu as mis ce corps, comme ça moi je vais le reprendre. Et finalement, les pleurs se sont changés en joie. Parce qu'elle a eu la mission d'aller informer les autres que Jésus est réellement ressuscité et l'a vu. C'est au contraire pour Thomas. Il a montré l'incrédulité dès la première information. Et il a posé la condition de voir et de palper du doigt ce Christ-là qui résisté. Mais je suis très content parce qu'il s'est ressaisu quand il a vu Christ. Au lieu d'aller toucher les stigmates de plaies, il a reconnu en Jésus son Seigneur et son Dieu Est-ce que nous pouvons constater notre incrédulité aujourd'hui Quand on a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui il n'y a plus de cultes il n'y a plus de rassemblement de plus de 20, de plus de 20 personnes est-ce que tous les enfants de Dieu ont accueilli cela de la même façon peut-être il y a ceux qui ont dit bon voilà on va maintenant se reposer ça c'est un congé que les, la pandémie nous donne parce que chaque jour, il y a du travail à faire dans la communauté. Si ce n'est pas les services divins, c'est la réunion, c'est la répétition de la chorale, c'est la visite, tout ça. Mais les autres, peut-être, ils ont cherché les voisins moyens, comment remplacer nos services divins par rapport à la décision qui, qui venait d'être prise. Ils ont essayé de formuler d'autres méthodes pour nous proposer. Mais nous leur avons dit tout simplement acceptez les instructions données par les autorités. Nous n'avons pas de choix. Mais l'autorité nous a demandé aussi de prier donc s'il si n'y a pas de service divin il n'y a pas de culte mais on n'a pas intérêt de prier depuis ce jour-là nous continuons à prier en famille et nous sommes sûrs que Dieu écoute nos prières et il va exaucer maintenant on arrive à l'étape de la repentance. De l'incrédulité à l'acceptation de l'autorité de Jésus. Est-ce que nous pouvons faire comme Thomas? On ne peut pas nier que dans certains cas on est parfois incrédule. On a parfois des doutes par rapport aux actes ou bien par rapport à ce que nous voyons dans, dans la communauté. Surtout si c'est le serviteur qui a posé cet acte-là. Est-ce qu'on peut voir Dieu dans son enseignement est-ce qu'on peut accepter que c'est la parole de Dieu qui nous est prêchée à l'hôtel des grâces que cette parole est prêchée par la puissance du Saint-Esprit une fois que nous comprenons cela nous dirons comme Corneille nous sommes devant Dieu parce que nous, avons, nous allons écouter toute parole qui va sortir de votre bouche de votre et vous connaissez la suite, Corneille avec sa famille avait reçu le Saint-Esprit Et Pierre avait donné l'ordre qu'on les baptise au nom de Jésus C'est très merveilleux chers frères et sœurs Alors pour préparer nos cœurs à la repentance, la chorale peut chanter un cantique chorale Jésus ton sang précise Lévons-nous pour réciter la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation, mais de livrer nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce maintenant la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Une fois de plus, bon Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour et ta bonté pour ta miséricorde envers le pécheur pour le repentir et pour ceux qui s'approchent de l'auté de grâce nous avons grandement besoin de cette parole dans la communauté mais les circonstances ne nous les permettent pas nous, nous implorons ta grâce pour que tu changes les données et que tout revienne à la normale exauce-nous au nom de Jésus Amen. Amen nous pouvons maintenant clôturer les services divins bon et tendre, Père Céleste à la fin de cette, cette heure bénie nous avons reçu la, la richesse céleste. Tu as manifesté ton amour à travers l'autel de grâce. Par la parole et le pardon des péchés. Et la bénédiction du service devait nous fortifier. Nous voulons encore persévérer jusqu'au retour de Jésus. Aide-nous et interviens dans les circonstances difficiles. A traverser cette période qui qui frappe le monde entier par la pandémie. Nous ne voulons pas perdre notre foi. Nous voulons garder notre confiance en toi. Nous espérons en, en tes promesses. Car tu es un Dieu qui ne trompe pas. Bénis ton œuvre ici sur terre. Bénis les sacrifices des frères et sœurs dans la communauté. Bénis les apôtres et les serviteurs en mission de service. Ce sont, ce sont des voyages missionnaires qu'ils effectuent avec amour. Et nous espérons qu'un jour, ils seront auprès de toi éternellement. Parce qu'ils ont accepté d'être entre tes des outils de travail. Écoute, Père, la prière de tes enfants. Ceux qui sont malades. Ceux qui sont dans d'autres difficultés. Des problèmes de confinement dans de foyer. Nous prions aussi pour les autorités. Donne-leur la, la sagesse afin que la paix règne dans ces pays. Et à la commission qui est chargée de s'occuper de, de, de la pandémie. Utilisez les moyens de mettre fin à ces... Et le corps médical qui est toujours à côté des malades. Tous ceux qui sont infectés ont besoin de soins médicaux. Et ils font ce travail avec amour. Nous voulons partager la détresse des sons qui ont perdu les leurs. Dans des moments difficiles, nous, nous, nous voulons être avec eux ensemble. S'il n'y a pas moyen de nous réunir avec eux physiquement. Mais nous savons qu'en esprit et en prière, nous les assistons. Bénis les offrandes et les sacrifices de tes enfants. Bénis l'amour que les uns offrent pour les autres. Nous voulons tous imiter l'amour qui est a en Jésus-Christ qui a, qui, a, qui a accepté de sacrifier sa vie pour, pour sauver le pécheur. Bénis la peau de Patriarche et la peau de district. Ils font un effort pour assurer la connexion à l'hôtel des grâces avec tes enfants. Nous espérons que les services divins par vidéo et retransmission feront quelque chose dans leur foi. Et dans leur vie de famille abrège le temps et envoie ton fils pour qu'il vienne nous prendre exauce nous au nom de Jésus Amen que la grâce du Seigneur Jésus Christ l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous Amen La chorale peut chanter.